Et bien avant que les cartes de crédit n'existent, il y avait quelque chose qui s'appelait la carte Dinner Club, elle a été inventée en 1949 par une personne nommée Frank X Manyamara Dinner Club. C'était la première société de cartes d'achat qui ressemblait à une carte de crédit. Mais cela ne vous permettait que de manger dans les restaurants et au lieu de payer au moment où vous payez votre facture à la fin de chaque mois en utilisant cette carte, mais ce n'était pas une carte de crédit comme celle que nous connaissons aujourd'hui, car il fallait payer si ou si le total de la carte à la fin du mois. Ces cartes d'achat ont été les premières étapes des cartes de crédit, et elles ont été un tel succès qu'aujourd'hui, elles existent toujours. Certaines cartes ressemblent à elles, en fait, certaines banques numériques proposent de telles cartes, mais à l'exception de ces rares exceptions, les cartes de crédit d'aujourd'hui sont différentes, étant donné qu'au lieu de payer le seul total de la carte chaque mois, une personne ne peut payer quoi et payer. Le reste plus. Tard, mais cela est déjà dangereux qui peut entraîner une dette accumulée importante, pour laquelle de nombreux intérêts seront payés, il est donc important d'enseigner aux gens comment améliorer l'utilisation des cartes. Crédit, au lieu d'être asservi par eux, dans leur première année, 10 000 personnes se sont inscrites pour la carte dîner club. En 1959, le club comptait plus d'un million de membres. Quand Frank McNamara a commencé la carte d'Inner Club, peut être sans s'en rendre compte, il a créé l'une des plus grandes entreprises de l'histoire des cartes. D'achat et plus tard, les cartes de crédit ont profité du désir d'avoir de plus en plus de choses que nous avons tous dans une plus ou moins grande mesure lorsque nous payons par carte de crédit. Nous séparons le plaisir d'acheter, de la douleur d'avoir à payer, c'est-à-dire que nous sommes très heureux d'avoir acheté quelque chose mais ne voyant pas l'argent dépensé au moment où nous ne souffrons pas d'avoir à le payer, cela nous donne l'impression de recevoir quelque chose gratuitement, alors que logiquement nous savons que tôt ou tard, nous devrons payer, une plateforme plus facile pour gagner de l'argent est de faire des gens endettés, c'est-à-dire de leur prêter de l'argent et de les transformer en esclaves de leurs dettes, beaucoup des personnes les plus riches à travers l'histoire ont été des banquiers et c'est parce que tout ce que vous avez à faire est de donner de l'argent à quelqu'un et de lui facturer un taux d'intérêt sur l'argent emprunté. Si facile et simple qu'il n'est pas nécessaire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit, ni de fabriquer ou d'envoyer un produit, tout ce que vous avez à faire est de prêter de l'argent. De vous asseoir sur ces gens qui attendent ceux qui leur ont prêté l'argent, travailler pour rembourser le prêt plus les intérêts. Plus vous prêtez d'argent, plus vous gagnerez d'argent, donc vous suivrez les gens qui contractent des prêts incroyablement importants, comme une hypothèque sur une maison, une hypothèque sur une maison, de sorte qu'ils sont coincés sur ce prêt pendant une grande partie de leur vie, mais vous n'avez pas toujours besoin de donner de gros prêts, comme un prêt hypothécaire, pour gagner de l'argent. Mais en empruntant peu d'argent, vous pouvez aussi gagner beaucoup pour cela vous devrez facturer un taux d'intérêt très élevé. Donc, même si le prêt est pour peu d'argent, les frais qu'il ont pour vous rembourser, car il aberle emprunter votre argent sera si élevé, que les gens sont piégés aussi dans une dette à vie, lorsque vous contractez un prêt à chaque versement que vous payez, vous retournez une partie de l'argent, empruntez plus d'intérêt si l'intérêt est très élevé, les frais seront également élevés. À payer, ce qui rend la dette plus importante et plus difficile à rembourser. Ces prêts à taux élevés ont tendance à attraper les pauvres plus facilement que ceux qui sont mieux lotis. Aux états unis le coût d'être pauvre est très élevé. Quand il s'agit de contracter un prêt, car les taux d'intérêt payés par les pauvres sont beaucoup plus élevés et plusieurs fois ce versement d'un prêt, finit par être presque tout le salaire de la personne et au cours des dernières décennies cartes de crédit, ils sont fortes au moyen idéal pour attraper les gens, accordant un crédit à un intérêt très élevé. Les cartes fonctionnent avec la même logique qu'un crédit comme celui que vous utiliseriez pour acheter une maison, mais avec les achats quotidiens. C'est parce que les gens utilisent tellement leurs cartes qu'elle finit par accumuler des dettes géantes qui prennent ensuite de nombreuses années pour pouvoir payer. C'est-à-dire que lorsque les gens veulent acheter quelque chose mais n'ont pas d'argent, ils voient leur carte comme le beau morceau de plastique avec lequel ils pourraient faire ce qu'ils veulent et penser. Ce n'est qu'un achat que je ne peux pas me le permettre pour le moment, mais je le paierai plus tard, quel que soit le nombre de fois. Où les gens se rendent compte deux ans un achat, puis un autre et un autre jusqu'à ce qu'ils accumulent beaucoup de dettes et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont accumulé tellement de dettes de cartes de crédit qu'ils ont payé les intérêts chaque mois et c'est exactement ainsi que les cartes de crédit gagnent de l'argent. En 2020, un américain moyen avait plus de trois cartes de crédit avec un solde moyen de plus de 5 000 de dette sur chaque carte et cette dette a augmenté, si nous regardons le graphique, nous pouvons voir comment la dette moyenne des cartes de crédit a augmenté. Depuis l'an 2000, il n'était que de 15 000 Pendant ce temps, les sociétés de cartes de crédit ne cessent pas de gagner de l'argent et ont obtenu plus de 176 milliards de dollars de revenus seulement en 2020. Cette vidéo traite du côté obscur des cartes de crédit mais malgré ce côté sombre... Beaucoup de gens sont fans de cartes et en ont plusieurs, et toutes ces personnes ne se noient pas dans les dettes de cartes. Mais beaucoup de gens ont réussi à les utiliser sans avoir à payer un seul centime d'intérêt aux sociétés émettrices de cartes de crédit. Mais pour ne pas payer d'intérêt, vous devez bien jouer vos cartes. Achetez ce que vous ne pouvez pas vous permettre, payez toujours votre carte de crédit tous le mois pour le solde total. Ainsi, vous pouvez profiter de tous les avantages qu'ils vous donnent gratuitement, sans devenir l'un de leurs esclaves pour une seule carte de crédit, American Bank vous pouvez acheter presque n'importe quoi, presque n'importe où, Banco America fournit un crédit instantané, de Boston à Honolulu, de Londres à Van Gogh Bank American, bientôt il arrivera dans le sud de l'Ohio, comme d'autres. Service de la Banque Nationale Citoyenne Elton, profitant du succès de Dinner Club Bank Off. American, a lancé en 1958 la première carte de crédit appelée Bank America, pour toutes sortes d'utilisation, et pas seulement pour les restaurants Bank America, Pensée Y comme de l'argent Bank of America, a envoyé des cartes à des kilomètres de personnes à travers les états unis cependant, comme il n'y avait pas de bande magnétique, ni aucun moyen de suivre les, ni aucun moyen de suivre les achats, Bank of America n'a pas perdu des millions, car les gens ont dépensé avec leurs cartes, mais aucune trace n'a été laissée des achats qu'ils avaient effectués. Puis, ils n'ont jamais été facturés Leurs dépenses en fait dans le passé, la fraude par carte de crédit était une chose très facile et courante, mais même s'ils ont perdu de l'argent, avec cette première carte, ils ont gagné une énorme clientèle, Bank America le moyen de payer aujourd'hui en 1966 les cartes de crédit sont devenues si populaires. Que Banco America a commencé à vendre à d'autres banques le droit de créer des cartes de crédit Banque America, pour chaque banque finalement après. L'union de plusieurs banques serait créée Visa, qui remplacerait Banco America dans les années 70 et il commencerait la concurrence entre toutes les banques pour vendre leurs propres cartes de crédit via Visa, comme il se trouve aujourd'hui. Les mesures de sécurité évoluaient depuis les années 80, la plupart des cartes de crédit viennent avec une, bande magnétique, avec une bande magnétique et la possibilité de vérifier les achats. Cela a ouvert les portes à de plus en plus de banques, virons en affaires et offrent à leurs clients leur propres. les gens aimaient les cartes, dépensaient de l'argent qu'ils estimaient ne pas être le leur, la croissance des cartes de crédit, ainsi que d'autres faits, ont rendu l'endettement des ménages aux états unis a commencer où pour tirer la ligne rouge du graphique montre la dette que les gens aux états unis ont par rapport au salaire qu'ils gagnent, et là nous pouvons voir comment la dette augmente beaucoup, à commencer par les cartes de crédit, le modèle d'affaires limité à la perfection, mais il manquait encore quelque chose pour augmenter les profits. À cette époque, les cartes de crédit ne facturent qu'un intérêt de 4% ou 5% par rapport à ce qu'elles facturaient ces dernières années, où il était supérieur à 16%. Les banques gagnaient peu avec les intérêts qu'elles facturaient, mais dans la plupart des cas, ils sont interdits par la loi augmenter les taux d'intérêt, durer plus d'intérêt aux gens pour l'utilisation de leurs cartes, ils ont besoin de ce nouveau produit super, qui a fait penser aux gens qu'ils pouvaient acheter des choses gratuitement, je leur ai donné beaucoup plus d'argent, et à la fin des années 80 et au début des années 90, ils ont finalement trouvé la forme physique. Au cours de ces années, la plupart des États des États-Unis avaient de nombreuses lois qui ne permettaient pas aux sociétés émettrices de cartes de crédit d'augmenter les taux d'intérêt, mais un jour, un État a changé les règles du Dakota du Sud, a supprimé son plafond sur les taux d'intérêt, puis les banques de cet État pouvaient facturer autant d'intérêt que le Dakota du Sud le voulait. Était à court d'argent depuis des décennies et permettait aux banques de facturer plus d'intérêt, était le meilleur moyen d'attirer l'argent des banques sur leur territoire, car cela leur permettait de facturer plus d'impôts et, à leur tour, les banques accorderaient plus de crédit, simulant la consommation, mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle pour les sociétés émettrices de cartes de crédit, seulement de crédit, seulement quelques années plus tard, la Cour suprême des États-Unis a eu lieu ce qu'on a appelé le marché assis une loi qui a permis aux banques du Dakota du Sud facturera les mêmes taux qu'ils ont facturé là-bas, mais dans ce tout autre état, c'était excellent, Nouvelle pour les banques parce que cela signifiait que, par exemple, si une banque était basée dans le Dakota du Sud, et y facturait un taux d'intérêt de 25%, alors ils pouvaient facturer le même pourcentage dans tous les États-Unis, même si dans d'autres États les taux avaient une limite inférieure, cela rendait les limites que d'autres États avaient fixées n'avaient plus de sens et que maintenant toutes les banques voulaient déménager à leur siège social dans le Dakota du Sud de percevoir à partir de là les intérêts qu'ils voulait dans tout le pays pour empêcher toutes les banques de déménager dans le Dakota du Sud. De nombreux États ont supprimé les limites, de sorte que les banques peuvent maintenant facturer beaucoup plus d'intérêts et ont commencé à offrir des cartes de crédit à tout le monde, adultes, jeunes, chômeurs, tout le crédit, mais les cartes n'étaient pas pour tout le monde, et tout comme si vous étiez une personne avec plus de risque de ne pas payer. Comme par exemple un chômeur avec peu de chances de payer sa carte alors vous devez payer un taux d'intérêt incroyablement élevé et cela lui a fait accumuler des dettes à vie, c'est-à-dire que si vous avez une dette et que la banque applique un intérêt, vous devez payer un montant, auquel il reçoit. Mais si au moment du paiement vous ne payez pas tout cet argent au solde, un intérêt sera appliqué à nouveau et votre dette augmentera à nouveau, et ainsi sur le commerce des cartes a tellement augmenté, qu'il a atteint le point où Citigroup, la société propriétaire de Citibank, était l'une des entreprises les plus rentables au début des années 2000. Selon le classement de la Fortune Favre un montrant les 500 plus grandes entreprises du monde. Mais cela ne s'arrêterait pas là, car la Cour suprême adopterait une autre loi appelée la peine souriante, cette loi a supprimé les quelques limites qui restent et maintenant les banques peuvent facturer les intérêts qu'elles voulaient, c'est-à-dire qu'elle a donné carte blanche aux banques, pour gagner beaucoup plus d'argent, les résultats des hausses de taux qui ont atteint jusqu'à 36%. Ou même être en mesure de modifier les taux d'intérêt des clients à tout moment et presque sans préavis, c'est comme si vous pensiez payer 25% d'intérêt, et soudainement quand vous obtenez le résumé de la carte, vous découvrez que vous payez 36%. Un taux d'intérêt de 36% signifiait que si vous preniez deux ans pour rembourser un solde de 10 000 vous finiriez par payer à la banque plus de 14 000 ce qui représenterait des frais de 590 dollars par mois. La plupart des gens en Amérique ne seront pas en mesure de payer les mensualités et se sont retrouvés piégés beaucoup plus longtemps dans leurs dettes. Même les gens qui ont toujours tout payé à temps pour regretter que leur taux d'intérêt est presque triplé et qu'ils ne puissent plus payer leurs dettes, mais les gens ne pouvaient rien y faire et les sociétés émettrices de cartes de crédit évidence, certaines personnes ont de l'argent à dépenser. Sinon pourquoi paierait-elle des frais d'entretien aussi élevés pour avoir une simple carte de crédit, alors qu'il pourrait avoir la carte Découvrez la carte qui ne facture pas de frais de maintenance annuel et retourne également de l'argent sur chat à ce qui signifie qu'elle met de l'argent dans votre poche, au lieu de l'enlever dans les années 2000, l'utilisation de la carte de crédit avait doublé, même dans les ménages pauvres après avoir pris le contrôle des taux d'intérêt L'objectif suivant des banques était d'obtenir plus de clients, et le premier groupe qu'elles cherchaient était celui des jeunes étudiants. Universitaires, la plupart d'entre eux voulaient avoir de l'argent supplémentaire et comme ils étaient jeunes, ils ne prenaient pas la peine de lire les petits caractères des contrats, c'était une combinaison parfaite, de plus, comme ils ont beaucoup de dépenses et peu d'argent, la plupart des étudiants ne paieraient probablement pas leur paiement, ce qui signifiait que les sociétés émettrices de cartes de crédit pourraient également leur facturer des pénalités, leur facturer des pénalités pour retard. Contrairement à ce que l'on pense que le pire cauchemar d'une société de cartes de crédit est un client qui paie sa dette tous les mois, parce que cette personne a tous les avantages, mais ne paie aucun intérêt, ce que les banques veulent vraiment, c'est d'avoir des débiteurs délinquants, c'est à accent grave dire des gens qui ne peuvent pas payer leurs dettes, c'est parce qu'une personne qui ne paie que le montant minimum de sa carte, au lieu du total, paiera continuellement des intérêts, un revenu. Passif pour la banque, les sociétés de cartes de crédit américaines, a commencé à apparaître plus à un usurier qu'à une banque, engagé les meilleurs avocats pour rédiger des contrats pleins de clauses qui les favorisaient et que les gens ne pouvaient pas comprendre. Par exemple, les contrats donnaient aux banques le pouvoir d'augmenter les taux d'intérêt quand elles le voulaient, ou de fixer des dates de paiement les jours fériés ou des amendes en semaine pour que les gens ne puissent pas payer un temps, et ensuite nous pouvons leur facturer plus d'intérêt, ils ont même cessé de signer les contrats. Alors qu'en fait, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que la plupart des gens ne liront probablement pas les petits caractères, s'ils l'envoyaient par courriel et pour trouver plus de clients les sociétés émettrices de cartes de crédit offrant des prix et des récompenses en espèces pour l'utilisation de leurs cartes. Un exemple de ceci est les programmes de points ou de mals des cartes, que plus vous dépensez d'argent, plus avec votre carte. Plus de points ils vous ont donné et ensuite ils pourraient les échanger contre des cadeaux. Ils peuvent également offrir un taux d'intérêt de 0% pendant les 6 premiers mois ou une année, pour que les gens s'habituent à prendre et à s'endetter, cela deviendrait une habitude pour eux d'emprunter avec leur carte, une carte Visa fait sens en 2021, les familles américaines avaient en moyenne plus de 6000 dollars et une dette de carte de crédit, et dans de nombreux cas, les gens ne pouvaient pas se les permettre, alors la banque leur a facturé de plus en plus de pénalités pour les retards de paiement, même si les familles déclarent faillite, elles reçoivent toujours des offres même si les familles déclarent faillite. Elles reçoivent toujours des offres de dizaines de sociétés de cartes de crédit, maintenant, tout cela peut sembler mauvais. Mais il existe un moyen de battre les sociétés de cartes de crédit, à votre propre jeu. Salut, je suis Donald Trump, et je veux vous parler de la commodité de la carte de chèque Visa. Tout le monde sait que la carte de chèque Visa est connectée directement à votre compte bancaire. Mais s'il perd ou vole votre carte vous saviez que vous n'êtes pas responsable des achats frauduleux et vous récupérerez chaque centime de cet argent. Comme nous l'avons déjà dit, beaucoup de gens sont ravis des cartes de crédit, mais ce n'est pas seulement pour les achats, mais avoir une carte de crédit. Vous pouvez également profiter d'autres avantages qui offrent des avantages gratuits. Vous pouvez profiter avec vos cartes. L'un des plus utiles et appréciés pour ceux qui aiment voyager est l'accès au salon VIP des compagnies aériennes qui vous permet de vivre l'expérience de l'aéroport beaucoup mieux Beaucoup de gens associent les aéroports simplement à des expériences qui attendent pendant des heures et des heures, mais quand vous avez une carte qui vous permet d'entrer dans le salon VIP, vous l'appréciez beaucoup plus, vous pouvez prendre un verre et manger gratuitement. Ou prendre un café gratuit, tout en utilisant votre ordinateur portable, cela devient même une... Bonne expérience d'attendre de cette façon dans un aéroport, pour beaucoup de ces cartes, les frais d'entretien annuels peuvent sembler très coûteux, mais beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il y a beaucoup d'avantages et peuvent ne pas les utiliser tous, bien qu'ils soient là pour être utilisés. Donc, si vous devez payer 700$ dollars en frais d'entretien, mais en utilisant ces réductions et avantages, vous pouvez économiser 500$, dollars. vous risquez de ne payer que 200$, dollars, et si vous voyagez tous les trimestres, ce n'est que d'environ 50$ dollars par voyage, ce qui n'est pas cher du tout par rapport à l'avantage d'entrer dans les salons d'aéroport. Et plus vous voyagez devient évidemment encore mieux, plus de nombreuses cartes vous permettant d'accumuler des points ou des miles, des points ou des miles, et avec elles ils peuvent faire de très bons voyages. Par exemple, si vous devez faire un voyage et que vous n'avez que 200$ dollars par nuit à dépenser dans un hôtel, vous pouvez peut-être utiliser vos points ou réductions pour pouvoir aller dans un meilleur endroit et peut-être rester dans un hôtel pour 500$ dollars la nuit, mais en payant seulement 200, alors la seule chose que vous devez faire pour vous assurer que les sociétés de cartes de crédit ne font pas de vous leur esclave, est de suivre deux conseils. La première est de ne pas acheter ce que vous ne pouvez pas vous permettre, donc, si vous n'utilisez pas votre propre argent sur quelque chose, n'utilisez pas votre carte de crédit pour l'acheter non plus. Le deuxième conseil est de payer le total de votre carte chaque mois, de sorte que vous n'accumulerez pas de dettes ni de paier d'intérêt si vous suivez ces deux conseils, alors vous pouvez profiter de tous les avantages des cartes, tels que les achats, les points, les réductions, les miles et sans payer un centime d'intérêt, mais si vous ne suivez pas ces conseils, les cartes de crédit peuvent être une arme à double tranchant, les cartes sont comme l'alcool, si vous buvez de l'alcool de manière responsable, donc, l'alcool n'est pas vraiment un problème, mais si vous ne pouvez pas le contrôler, alors l'alcool finit par vous faire du mal, si c'est votre cas et que vous ne pouvez vraiment pas contrôler vos achats, ensuite, il y a d'autres cartes qui ne fonctionnent pas de la même manière que les cartes de crédit traditionnelles. Comme, par exemple, les cartes de crédit prépayées, où vous chargez de l'argent à l'avance et ne pouvez dépenser que jusqu'à concurrence du montant que vous avez chargé, ou les cartes de débit, qui chaque fois que vous les utilisez, vous dépensez directement l'argent dans votre compte, c'est juste un problème de trouver le type de carte qui est pour vous et d'en profiter. J'espère que vous apprendrez beaucoup dans cette vidéo. C'était les secrets d'un entrepreneur par Max Valencia. Est-ce que je voudrais que vous m'embauchiez quel type de carte est pour vous ou si vous avez eu une expérience avec l'une de ces cartes de crédit Laissez-nous votre commentaire. Carte de crédit, laissez-nous votre commentaire. Partagez cette précieuse vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils sachent comment gérer leurs finances et ne tombent pas dans les enchevêtrements des sociétés émettrices de cartes de crédit. Si ce n'est pas seulement pour ceux qui profitent de ces avantages, si ce contenu vous a servi je vous invite à remercier avec un like et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner au secret d'un entrepreneur, activer la cloche de notification, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux comme chez Max Valencia et sur Spotify comme secret d'un entrepreneur.